Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le guide du rework Tassadar Tassadar qui a changé de rôle, qui est passé d'off sup, donc d'off support ou de support tout simple d'ailleurs à notre cher assassin, donc un mage distance Alors Tassadar a gagné énormément en termes de dégâts bien entendu puisqu'il a perdu une grosse partie de son côté utilitaire Il y a encore une petite partie utilitaire mais c'est principalement du dégât. Et il a perdu également énormément de survivabilité Pourtant le perso n'a bah, pas gagné beaucoup beaucoup de points de vie et autres Mais c'est surtout, euh, bah, surtout au final euh, ses dégâts hein. Ça va être le centre En fait ce que veut faire Blizzard simplement, c'est qu'il y ait des counterplay autour de Tassadar Donc ils ont renforcé sa puissance mais ils ont nerfé énormément sa défense euh, Du coup parlons d'abord eh de son euh, passif Alors l'auto-attaque n'a pas changé c'est toujours un rayon canalisé Mais maintenant l'attaque de base de Tassadar est un rayon canalisé Qui ralentit les ennemis de 10% Jusque là euh, rien ne changeait pendant la canalisation, les dégâts de vos attaques de base et la régénération du mana augmentent de 25% par seconde jusqu'à un maximum de 100%. Lorsqu'il est en charge maximale, il récupère 3 points de mana à chaque seconde. Ce bonus est perdu après 6 secondes sans canaliser. Donc, Un petit peu à l'image de la bête intérieure de Greymane ou de la haine infinie de Vala. On peut prolonger la durée euh, juste avec une petite auto. Par exemple, ça, vous pouvez prolonger la durée. Donc vous voyez, il faut le stacker quand même. Ça augmente les dégâts bien sûr. Et quand vous êtes à 100 bien vous avez une régène de mana et vous voyez vous êtes vous restez à 100 Il suffit d'une petite auto même juste un tout petit peu et vous rechargez directement votre passif Alors pour commencer Tassadar évidemment c'est un match qui a toujours eu beaucoup de wave clear Enfin avant qu'il ne soit match il a toujours eu beaucoup de wave clear C'était l'off sup avec le plus de wave clear est-ce que ça a changé à ce niveau là Non Tassadar a toujours énormément de wave clear notamment grâce à son Z Alors je sais je ne commence pas par le A mais le Z c'est ça n'a pas changé à ce niveau là c'est la tempête sonique qui fait des dégâts de plus en plus forts euh, dans une zone et ça va être votre principal outil de waveclear et honnêtement ça va être votre principale euh, raison de draft Tassadar. Tassadar reste, euh, pour moi Tassadar rentre maintenant un petit peu dans une catégorie entre Guldan et potentiellement un Keltas avec un petit peu des contrôles, avec des énormes enfin euh, euh, de très bons dégâts sur certaines cartes euh, de zone, notamment je pense à Sanctuaires Infernaux et, euh, et pourquoi pas Volskaya. Où il va pouvoir eh bien, harceler en permanence l'adversaire Il y a quand même du burst de la part de Tassadar notamment, notamment avec le rayon de choc Nouveau sort de Tassadar à savoir une canalisation Alors attention pendant que vous lancez le sort Je vais le remettre Pendant que vous lancez le sort vous êtes immobile et pendant toute la canalisation Donc il faut faire attention hein. Il faut vraiment faire gaffe Vous pouvez par exemple Contre un Stitches le, Si vous jouez, si le Stitches joue bien Normalement bah, il attend que le Tassadar fasse ça Et hook de la part des adversaires Pareil une glissade de TC et autres Donc le q il faudra faire très très attention à pas le lancer n'importe comment euh, Alors que la tempête pionique Vous la posez Vous repartez instantanément C'est ça l'intérêt On a maintenant le mur Quand je parlais d'un petit peu d'outils utilitaires Le mur est de base sur Tassadar Puisque euh, vous allez pouvoir et eh bien directement euh, diviser l'adversaire la différence donc ça remplace le transfert dimensionnel qui était disponible par le passé euh, et en l'occurrence le mur de force bah, c'est votre seul outil vraiment défensif puisque vous allez empêcher un adversaire de vous venir dessus mais imaginons c'est un Eden, bah le Ilidan, il passe au dessus et il s'en fiche complètement euh, le truc de Tassadar c'est que le mur donc c'était un ancien ultime, mais maintenant attention, il met plus de temps à sortir, il met un petit peu plus de temps à sortir, donc il faut prendre la main. Je dirais qu'il faut prendre la main sur le mur, il faut, si vous aviez l'habitude de jouer à Tassadar, faudra prendre de nouvelles habitudes. Donc le Q-Spell c'est le principal outil de Burst, et on a également, voilà avec la tempête de Phionique, ça fait quand même des bons petits dégâts. Euh, plus, la, plus la game avance et plus on verra que ça fera, ça fera mal, mais Tassadar a beaucoup d'outils, on verra avec ses talents. Beaucoup d'outils qui permettent en fait de euh, compléter sa force Et il y a énormément de synergies entre talents Et ça c'est super intéressant Ce qui fait qu'il n'y a pas des non, builds en fait, Souvent on parle de builds par exemple Je pense à Vala, build Q-Spell, build auto, build multishot euh, Pour euh, Tassadar c'est pas aussi clair Et là dessus ça peut être un peu plus complexe euh, Puisque Tassadar en fait il va y avoir des talents Qui parfois bah on pourrait dire build bah Aide aussi le build Z Et aide également euh, le build auto-attaque enfin, Donc il va falloir euh, réfléchir de manière plus ouverte, je dirais. Alors commençons par les talents, justement. Euh, les talents euh, du petit Tassadar. Alors Juste avant de parler des talents quand même, un petit point, euh, je le rappelle, comme il n'y a plus de transfert dimensionnel sur Tassadar, maintenant Tassadar est une cible ultra fragile contre le dive. La plupart des Tassadar, moi-même, hein, euh, quand je jouais Tassadar, J'en profitais énormément, je prenais un petit peu des dégâts sur moi, j'avais le shield, j'avais le bouclier, il n'y a plus de bouclier sur ta sadar donc il faut faire gaffe à ce niveau là Et surtout euh, en plus de ça tu avais le transfert dimensionnel, tu commences à te faire un petit peu focus, un petit peu euh, attaquer par l'adversaire, tu te fais cibler par l'ennemi, boum tu transfert dimensionnel et tu repars Le problème c'est que ta sadar n'a plus de bouclier et n'a plus de transfert dimensionnel, en dehors des talents bien sûr Donc c'est très dangereux et il faut faire très attention. J'ai vu énormément de Tassadar, même des très bons joueurs, euh, faire n'importe quoi avec parce qu'ils jouent comme s'ils avaient l'ancien Tassadar. Donc bien sûr, il va falloir être très prudent. Et le dive est euh, un ennemi énorme de Tassadar à partir de maintenant. Alors, on va commencer par, euh, je dirais, le talent le plus, euh, le plus générique. Celui qui, quelle que soit la situation, fonctionnera. C'est le Psy-Infusion. Alors, la Psy-Infusion est moins rentable, bien sûr, que les deux autres. C'est normal, les deux autres ont des quêtes. Donc là il n'y a pas de quête, vous avez direct le bonus, augmente la portée de la tempête psionique de 33%, c'est pas rien quand même Chaque ennemi en bâtiment touché par tempête psionique rend 0,5 points de mana et les héros touchés rendent 5 points de mana Alors évidemment vous avez euh, une régène de mana si vous arrivez à auto-attaque Bien sûr. Mais Tassadar comme, comme je vous en ai parlé Il y a le Cuspel qui fait que vous êtes bloqué Mais il y a aussi l'auto-attaque L'auto-attaque vous pouvez pas vous déplacer Donc en gros Tassadar il faut faire très attention Parce qu'on va avoir envie euh, voilà, de ne pas bouger quoi. Le problème c'est que si vous bougez pas Vous êtes vulnérable à tout Les sorts ennemis, les contrôles ennemis, les tanks ennemis Les punitions vont arriver très très vite Et il n'y aura pas de transfert dimensionnel ou de bouclier pour vous aider cette fois. Donc ça va être dangereux, ça va être très dangereux c'est pour ça que le Psy-Infusion, pas de problème Pas de problème de stacking, ça marche tout le temps Vous pouvez être safe Psy-Infusion, ça marche toujours C'est ça le, le truc intéressant Maintenant, si vous voulez euh, augmenter vos dégâts de manière significative Et avoir énormément d'impact Mais potentiellement eh bien, mettre beaucoup de temps à stacker Vous avez la charge statique Les héros touchés par rayon de choc augmentent les dégâts du rayon de 4 points De manière permanente Et confère 33% de charge de rayon de résonance Donc en gros si vous touchez avec un Q-spell Vous avez déjà 33% de, de, de, de l'auto-attaque qui est Donc Après vous avez juste à auto pour finir Mais ça est déjà on va dire une bonne partie de rempli euh, Maximum de points de dégâts supplémentaires 200 Quand on voit qu'au niveau 20 ça fait 614 de points de dégâts Bah c'est pas dégueulasse hein, quand même donc personnellement, j'adore la charge statique. Maintenant, il faut bien comprendre que euh, plus vous allez monter en niveau, plus ça va potentiellement être difficile de stacker. Si l'ennemi ne se montre pas, vous allez potentiellement ne pas réussir à stacker. Après, même si vous n'avez pas validé la quête, euh, le fait de pouvoir conférer, euh, conférer les points de charge sur le, sur le Q-spell, c'est déjà très bien. Hein, c'est déjà très bien. Vous voyez, tu touches deux personnes, bah ça s'additionne. Donc je suis à 60% de charge. Hein, donc c'est euh, quand même pas mal. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre l'autre. Ça active donc, c'est vrai que ça, rien que pour ça, c'est déjà intéressant au niveau de euh, la vitesse de charge de rayon, de rayonnance. Donc vous voyez, un Q spell qui améliore l'auto-attaque, c'est quand même euh, pas rien en termes de synergie. Ensuite, on a euh, l'amulette Kaidarin. L'amulette Kaidarin, donc le rayon de résonance se charge 50% plus vite, donc ça permet à l'auto d'arriver plus vite au maximum en tout cas. Une fois que Rayon de Résonance est resté chargé au maximum pendant 80 secondes Il rebondit, il inflige 50% de dégâts sur une cible supplémentaire Donc ça c'est si vous avez réussi à charger pendant 80 secondes Alors petit point, petit point parce qu'on pourrait se dire Ah oh ouais ça va être long à charger Petit point là dessus, j'y reviendrai Mais euh, la charge du Rayon de Résonance Même si vous tapez plus Tant que vous avez ça qui, se... qui est en cours ça, ça marche en fait Donc ça va stacker, là par exemple je stack moins en fait si, si je suis comme ça Et on verra sur tous les autres talents le problème de ce talent, une fois que la rayon de résonance est restée chargée au maximum pendant 160 secondes, c'est beaucoup quand même, il rebondit, et inflige 50% des dégâts sur deux cibles supplémentaires, ciblant en priorité des héros. En gros c'est l'ancien vent de Tassadar qui vous permet d'attaquer en zone. Le problème c'est quoi Le problème c'est quoi Bah ça augmente pas les dégâts sur la cible principale. Et l'utilitaire, bah ça vous force à rester en comme ça. Donc c'est pas forcément folichon. Et mon gros contre-argument, surtout à ce niveau 1, hein, c'est que c'est probablement un des seuls talents du build auto-attaque qui ne fonctionne pas en archonte. Parce que maintenant, et eh oui, l'arconte profite du rayon de résonance. Alors il ne tape pas de la même manière, il tape comme avant, mais il profite des bonus du rayon de résonance. Régène mana, dégâts améliorés, slow, et profitera de tous les talents auto-attaque, sauf. Celui-ci, puisque l'auto-attaque est différente, donc elle ne s'appliquera pas en zone, puisque l'Archonte tape déjà en zone. Donc, l'amulette de Kaidarin, moi je suis vraiment pas fan et je déconseille euh, l'amulette de Kaidarin, je préfère largement les deux autres talents niveau 1. Palier 4, nous avons donc les talents, on va dire un peu plus survie, de la part de Tassadar, ce qui est souvent parlé au 13, mais on y reviendra au 13 aussi, il y a de la survie, avec... Pour commencer le bouclier plasma Comme on l'a dit Tassadar est ultra vulnérable au dive Ultra vulnérable au focus ennemi Plus de bouclier, plus de transfert dimensionnel ça fait que Tassadar est une chips Et va se faire détruire Donc vous avez besoin de défense Et en l'occurrence le bouclier plasma Lorsque le rayon de résonance est chargé au maximum Confère un bouclier équivalent à 3% du maximum de points de vie par seconde Cumulable jusqu'à 15% Je vais pouvoir vous montrer cette fois-ci le fait que Justement l'intérêt c'est quoi C'est que quand vous êtes à 100 Et eh bien vous avez un shield et même si je ne tape plus vous voyez le shield de monde puisque je suis toujours sur résonance et je peux le prolonger bien oui. entendu et ça marche en pve également donc ça c'est très intéressant puisque je gagne du shield ça m'augmente mes pv max ça m'augmente mes pv max et en team fight ça peut me sauver la vie donc c'est ça l'intérêt pour moi euh, d'avoir le shield le bouclier plasma c'est que vous en avez cruellement besoin c'est les c'est de la défense supplémentaire dont vous que vous n'avez pas sans ça Après je dois l'avouer au niveau 4 il y a des talents super intéressants Notamment aussi la barrière électrique Le mur de force qui inflige 202 points de dégâts par seconde aux ennemis proches Il est ralenti de 35% S'il y a très peu de dive et que vous êtes tranquille et que vous êtes très peu ciblé euh, Bon alors ça, ça peut être dangereux quand même hein, Mais la barrière électrique à ce moment là est très forte Puisque euh, c'est un petit peu à l'image d'une Liming Liming la calamité c'est un sort qui normalement est juste utilitaire et euh, bah au 7, avec la calamité, vous avez euh, le, le, le, le, le, l'ATP qui vous permet de faire des dégâts. C'est-à-dire même votre sort qui fait le plus mal. Donc c'est quand même assez intéressant. Là en l'occurrence, le fait que le, le déjà le mur de force va bloquer des adversaires, en plus de ça, même si vous ratez, ça va slow le gars derrière et ça fait des dégâts. Donc vous avez un, un sort qui normalement est juste utilitaire, maintenant devient aussi offensif avec le reste de votre kit. Donc comme vous êtes un mage, l'idée c'est de fracturer un mec, hein, vous allez le fracasser. Donc la barrière électrique est très forte point faible de la barrière électrique c'est les 21 secondes 21 secondes de, de temps de recharge c'est énorme hein c'est énorme 21 secondes de temps de recharge donc ça veut dire que vous allez améliorer un sort que vous avez très peu donc il faut vraiment réussir vos murs pour le coup euh, alors que vous voyez tempête sonique c'est 8 secondes et le rayon de choc c'est 7 secondes donc en termes de CD c'est pas du tout la même chose et c'est pour ça que moi je préfère le bouclier plasma parce que lui il sera jamais mauvais euh, et enfin on a l'induction que je trouve très faible pour le coup, euh, utiliser rayon de choc augmente la vitesse de déplacement de Tassard de 15% pendant 3 secondes si le robot est touché ce bonus est augmenté à 25% alors bien sûr si vous touchez un héros ennemi vous avez une mousse speed de dingue le problème c'est quoi l'effet vicieux c'est que vous allez vouloir mettre des cuspels quitte à, à les mettre n'importe comment pour pouvoir augmenter votre vitesse de déplacement et ne pas être touché tant mieux hein, j'ai envie de dire tant mieux le problème c'est que eh bien le sort vous bloque pendant quasiment euh, pas, pas une seconde mais pas loin donc vous êtes bloqué et vous allez regarder l'adversaire et vous allez euh, enfin, vous allez le regarder alors en fait l'idée c'est quoi c'est que une fois que le q est passé, là vous allez pouvoir eh bien, vous sauver la vie en repartant, etc. Le problème c'est que le mal est fait. Normalement, contre des bons joueurs, bah, vous mettez un q vous bougez plus et vous êtes mort. Donc ça peut être dangereux. Ça peut être à la fois excellent, mais ça peut être à la fois très dangereux. C'est pour ça que je déconseille l'induction. C'est pas mauvais hein, l'induction, mais je trouve quand même que c'est moins fort que les deux autres. Euh, même si ça reste intéressant l'induction, bien sûr. Niveau 7, niveau 7. Mais par exemple, je, je vois Illidan. Euh, alors c'est pas un perso qui est ultra méta, hein, Illidan, mais malgré tout. Euh, bah Illidan va détruire Tassadar, hein. Vraiment Illidan ça détruit Tassadar Et euh, c'est pas la move speed qui va lui permettre Enfin euh, c'est pas la, la move speed qui va vous permettre De vous échapper, pareil contre une tracer par exemple Donc euh, là dessus je suis pas forcément Ultra ultra convaincu Niveau 7, palier 7 pardon Donc on a euh, eh bien, euh, que des talents Qui renforcent euh, le soit la tempête soit le Q-spell on va commencer par la décharge en arc qui honnêtement au début je me suis dit bah, ça doit pas être terrible terrible et après les tests il y a énormément de vidéos euh, sur le youtube euh, là de, de, de, j'ai au moins 5 games tassadar sur le ptr euh, assez intéressante d'ailleurs tout un petit et peu tout intéressante intéressant. la décharge en arc est vraiment cool puisque quand le rayon de résonance est chargé au maximum sachant que le niveau 1 avec la charge statique vous permet d'augmenter plus vite d'avoir plus vite justement le, le, le maximum et eh bien à chaque fois que vous allez avoir votre rayon de résonance à 100 La prochaine auto-attaque Va activer une tempête psionique Alors comment ça marche Sachant que vous avez 20 secondes De temps de recharge mais ça se dissipe Deux fois plus vite tant que le rayon de résonance est chargé au maximum Donc ça peut avoir 10 secondes de temps de recharge Le principe c'est quoi Quand vous avez quand vous avez Le niveau max Et bien l'auto-attaque active Une tempête psionique et l'intérêt c'est quoi C'est que généralement, comment vous allez open Comment vous allez commencer votre DPS avec Tassadar Souvent vous allez faire tempête psionique plus spell. Et du coup, et bien en fait, ça vous permet d'avoir une deuxième tempête psionique qui va arriver après la tempête psionique normale et qui va vous permettre du coup. Et qui va vous permettre du coup eh bien, de temporiser et d'avoir quasiment une tempête sonique quasi permanente en fait Et pour le dépêche ça fonctionne aussi puisqu'il n'y a pas besoin de toucher un héros Donc ça fonctionne pour le dépush, ça fonctionne pour le PVP C'est juste absolument génial C'était quand même un ancien talent 16 hein. Et euh, vous avez un certain contrôle dessus puisqu'il suffit d'auto-attaque Sachant que vous pouvez garder encore une fois votre rayon de résonance activé au maximum Même en tapant des sbires et autres Donc ça fonctionne très bien Les murs hein, vont servir également à ce genre de choses A côté de ça les autres paliers 7. Celui qui me semblait très intéressant au début, c'était l'alignement de rayon. Tant que rayon de résonance est chargé au maximum, la portée des attaques de base de ta Sadar est augmentée de 1 mètre et le... le temps de recharge de rayon de choc est diminué de 100%. Alors on pourrait se dire, ah bah c'est génial, rayon de choc, en plus si tu stacks avec et tout, t'en as besoin. Le problème de ça, c'est qu'en fait, bah, plus t'as de Q-spell, plus tu es autoroute en fait, plus tu t'auto-immobilises te... tu et du coup tu peux aussi avoir des soucis. Donc à mon sens, la portée d'auto-attaque, c'est pas dégueu, mais. Ça suffit pas, je trouve que ça suffit pas contrairement à des charges en arc qui est très simple d'utilisation Et qui te permet d'offrir plus de dépêches plus de PVP, plus de sièges. c'est juste excellent quoi Ensuite il y a l'éco-ptionic qui a été le talent que j'ai vraiment testé en premier Lancer la tempête psionic réduit le coût de votre prochain rayon de choc à 30 points de mana pendant 3 secondes Et lui permet de générer une tempête psionic sur le premier héros adverse touché Le problème de ça c'est quoi Bah c'est que généralement un combo vous allez faire ça, ça et du coup, bah, si vous faites ça, vous avez une tempête psionique qui tombe en même temps Ouh, Donc, et je rappelle que les tempêtes psioniques, c'est vrai que je ne l'ai pas encore évoqué, mais les tempêtes psioniques ne se cumulent pas Donc si vous mettez deux tempêtes psioniques en même temps, ça ne sert à rien, a, les dégâts ne vont pas s'augmenter Et ça, c'est un énorme problème, ce qui fait que c'est mon gros mon gros moins, mon gros malus à l'éco psionique Sachant que vous avez envie de commencer par le Q-spell, vous pouvez potentiellement commencer par le Q-spell et tempête psionique Donc ça vous force par exemple à à toucher avec la tempête psionique avant ou avec le Q-spell pour pouvoir, enfin, en gros, faut mettre une tempête sonique dans le vide et mettre un cuspel après qui va faire proc. Enfin, en termes d'activité, vous allez perdre énormément de dégâts. Alors que la décharge en arc, c'est beaucoup plus simple. Vous allez le temps euh, avant d'avoir fait, euh, vous mettez voilà, votre combo et ensuite avec l'auto, vous allez regagner une tempête sonique. Et ça, ça marche beaucoup plus. Enfin, c'est beaucoup plus facile à faire. A euh, côté de ça, le 10. Donc. Les, le palier 7, honnêtement, il n'y a pas de, vraiment, de talent mauvais, euh, mais on va dire qu'il peut y avoir des, des effets, euh, des ouais, effets indésirables, bien. je dirais. Alors que la décharge en arc, honnêtement, on n'a a quasiment pas. Niveau 10, niveau 10 deux superbes ultimes, puisqu'il euh, y a un nouvel ultime qui est très fort, c'est le trou noir. 80 de mana, temps de recharge 70 secondes donc assez court Après une canalisation de 0,5 secondes génère un trou noir se déplaçant sur une longue ligne Alors c'est assez lent en termes d'animation de, de, de, Les rois adverses se trouvant dans la zone du trou noir sont rapidement attirés vers son centre Toucher le centre inflige 680 points de dégâts et tourdi pendant 1,25 secondes Donc l'idée ça va être de faire ça et de mettre un énorme burst avec le centre du trou noir Le problème c'est que le trou noir évidemment il est très très lent donc il faut faire attention parce que voyez si vous le lancez de trop loin le trou noir servira à rien Donc à quel moment on va dire des tips pour justement lancer le trou noir Quand l'adversaire va avancer justement il va être surpris il a engagé vos potes Et bien bah, à ce moment là vous pouvez y aller L'autre point fort du trou noir ça va être sur des contrôles de vos propres tanks hein, Bien sûr un hein, ETC qui vient de glissade vous faites ça Vous allez le détruire D'ailleurs j'ai mis le Z un peu trop tard Et au passage il y a également sur les flankings Ou par exemple derrière un mur L'ennemi le, ne vous voit pas forcément arriver Et là vous pouvez vous pouvez justement euh, Camoufler un petit peu Vous pouvez tout simplement Camoufler euh, les sorts Et vous voyez par exemple si je mets le Cuspel en premier La tempête psionique euh, met trop de temps Donc vous allez faire plutôt tempête psionique Cuspel à ce niveau là pour faire vraiment un maximum de dégâts le trou noir fait très très très très mal euh, surtout ce qui est intéressant c'est vraiment le, le, les options de wombo combo parce qu'en soit le trou noir fait pas des dégâts colossaux mais les dégâts sont très très très corrects mais c'est surtout qu'il s'imprègne très très bien dans le reste du kit de Tassadar puisque vous allez faire en gros tempête Sonic et vous allez toucher l'adversaire assez facilement euh, pour un maximum de dégâts le problème du trou noir c'est que bah, si c'est une tracer par exemple vous faites trou noir la tracer elle, elle, elle blink sur le côté et c'est fini. Donc le trou noir, c'est très intéressant, c'est des cours, permet de, de, de, des énormes engage, permet des énormes combos, -combo. Allez voir le, le... il y a deux games de démonstration justement où je joue au trou noir et ça a fait la diff quand même. Mais l'arconte. ça a toujours été un excellent ultime sur Tassadar et il a été encore renforcé. Alors comment il a été renforcé Je rappelle que Tassadar n'a Tassadar n'a plus de transfert dimensionnel L'Arconte, Tassadar se transforme en Arconte Ce qui lui confère un bouclier équivalent à 40% De son maximum de points de vie et renforce rayon de résonance Dure 12 secondes Donc de base, en cliquant sur l'Arconte Vous avez déjà le rayon de résonance Je vais revenir en dessus, je vais revenir Hop, on va réinitialiser les talents On va prendre Psy Infusion cette fois-ci Hop L'Arconte me permet, vous voyez, directement D'avoir les 100% de rayon de résonance Donc ça déjà c'est très très bien Mais le truc surtout c'est que les shields du 4 et de l'archonte se cumulent Et vous voyez, au niveau 20, ça me fait 5275 PV Et donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue défensif. Mais c'est pas fini Le rayon de résonance inflige 329 points de dégâts à la cible et euh, 175 points de dégâts aux ennemis proches. Donc, dégâts de zone, comme j'en avais parlé. L'armure anti-sort des héros touchés est réduite de 20 points pendant 2 secondes. Rayon de résonance est chargé au maximum tant qu'archonte est actif. Donc, l'intérêt aussi... Donc en plus vous pouvez ne pas taper, l'arconte va prolonger la durée. Mais bon, il faut taper avec l'arconte bien sûr, c'est pas le but. Mais ça réduit de 20 points l'armure anti-sort des adversaires. Donc c'est-à-dire que votre Z et votre Q-Spell font des dégâts améliorés sous Arconte. Donc vous augmentez votre, euh, votre burst, votre kit. Alors bien sûr. Le trou noir sera plus à privilégier sur justement un compo burst, par exemple avec la charge statique, euh, alors que l'archonte, alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le jouer avec le Qspalo 1, hein, mais c'est vrai que dans une certaine synergie, on a envie d'un build vraiment one shot, un build burst. L'archonte est plus de la survie et permet euh, plus de faciliter les dégâts de vos tempêtes psioniques c'est surtout ça l'intérêt. Donc l'archonte... Très très très très fort justement contre le dive Après le trou noir contre du dive ça peut être bien Mais vous avez qu'une seule chance sinon c'est fini larc compte défensivement c'est très très fort Et en plus de ça vous offrez un énorme contrôle de zone à votre équipe Des énormes dégâts et 20% de vulnérabilité C'est euh, des dégâts supplémentaires pour toute votre équipe A hein. euh, côté de ça niveau 13 Encore un palier Merci. survie pour Tassadar Il en a besoin la marche de l'ombre, l'ancien transfert dimensionnel de Tassadar, euh, donc temps de recharge 60 secondes, Tassadar devient camouflé, alors c'est un transfert dimensionnel en version ultra nerf, puisque Tassadar devient camouflé et impossible à révéler, là vous allez me dire bah comme avant, bah non parce qu'avant il n'était pas juste camouflé, il était totalement invisible à l'adversaire, c'était euh, une invisibilité totale en fait, vous entendiez le bruit mais c'est tout, du coup vous ne pouviez pas être ciblé en fait. Donc, Tassadar devient camouflé et impossible à révéler, mais ne peut pas attaquer ou utiliser de capacité pendant 1,5 secondes. Tant que cet effet est actif, sa vitesse de déplacement est augmentée de 40% et son armure de 25 points. Peut-être utilisé pendant la canalisation du rayon de choc. Donc ça, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez, en gros, avec le Q-Spell, faire hop et annuler votre Q-Spell, par exemple. Ça, c'est vrai qu'ils y ont pensé et vous pouvez potentiellement annuler... Euh en gros vous avez vous êtes raté sur le Q-Spell, Et eh bien vous pouvez l'annuler Ça c'est pas mal du tout je trouve En termes de synergie il y a un truc intéressant Le truc c'est que du coup bah, vous êtes invisible Mais vous prenez encore des dégâts bien entendu Avant vous preniez pas de dégâts des tours par exemple Alors là je suis invisible mais il faut que j'aille sous le fort, il faut que j'aille sous le fort, mais bon c'est pas grave, en gros je prends toujours des dégâts, vous le voyez, euh, si jamais arthas appuie sur, euh, sur eux et je suis sous le fort, parce que là les tours ne révèlent pas les invisibles, donc bon bah il me tape pas, mais euh, le fort lui me voit, donc il va me taper, hein. et donc les tours vont me taper aussi potentiellement, donc c'est pas yeah. si fou que ça le, la marche de l'ombre, euh, c'est une version vraiment énormément nerf mais ça reste ça reste malgré tout intéressant hein. 40% de vitesse de déplacement c'est déjà de la survie 25 d'armure pendant l'invisibilité c'est déjà de la survie donc c'est quand même très intéressant attention à pas mis puisque vous pouvez annuler la marche de l'ombre avant qu'elle soit terminée ça met arrivé sur le PTR attention à ça mais du coup c'est un outil défensif très fort puisque Tassadar n'en a pas à côté de ça, on a euh, l'autre talent qui est euh, l'oracle. Temps de recharge 45 secondes, l'effet passif en étant immobile. Donc il y a d'abord l'effet passif, ensuite il y a l'actif. Donc on va parler de l'actif parce que c'est vrai que l'infobule est un peu inversée. Temps de recharge 45 secondes en canalisant jusqu'à 4 secondes révèle une zone de plus en plus large n'importe où sur la carte. Donc en fait c'est l'ancien passif de Tassadar, le dé, en version canalisation pour voir où l'adversaire est. À côté de ça... Ça octroie un passif, en étant immobile, vous gagnez 30 points d'armure anti-sort pendant 0,75 secondes et récupère 26 points de vie par seconde. Le truc de, du passif, c'est qu'en gros, bah ça vous force à ne pas bouger. Donc, euh, vous, si vous bougez pas, vous avez de l'armure anti-sort et euh, de la régène point de vie. C'est très bizarre, en fait, comme incitation au gameplay. C'est ne bouge pas, ne bouge pas, tout va bien se passer. <rire> c'est faux. C'est faux. faux, sauf peut-être à où vous allez pas être puni, etc. Mais plus vous allez monter en... alors ça veut pas dire que l'oracle est nul à au niveau, hein, ça peut hein. mais il va falloir l'utiliser aller... avec parcimonie parce que bah, si vous bougez pas vous êtes mort en fait hein. vous êtes, euh... pensez à World War Z, le mouvement c'est la survie bah c'est pareil sur Hero et c'est pareil sur n'importe quel MOBA euh... Rétroaction Le dernier talent utilitaire quand héros adverse est affecté par tempête Psionique porte le ralentissement de rayon de résonance à 50%, à 50 et réduit l'armure physique de 25 points donc l'intérêt c'est quoi C'est plus de contrôle et en plus ça réduit l'armure physique de 25 points donc ça veut dire que vos auto attaques feront plus mal et on pourrait se dire bah ouais mais du coup euh, si tu joues un build d'auto attaque la rétroaction est trop bien bah pas tant que ça parce qu'en fait bah, ça dure pas si longtemps c'est pendant la tempête psionique donc ça dure pas si longtemps sauf si vous êtes parti bien sûr euh, sur la décharge en arc au niveau euh, 7 pour avoir double tempête psionique mais malgré tout parce que ce qui est intéressant aussi c'est que les tempêtes psioniques créées par le palier 7 que soit les psionique ou la décharge en arc et eh bien euh, vont faire proc les talents, les versions avec talents donc le 1 par exemple et autres euh, donc le, la rétroaction c'est utilitaire Mais c'est vraiment, enfin c'est un palier survie Et là, à part euh, Donc c'est vraiment s'il n'y a pas de dive Que vous avez par exemple, je sais pas, une Vala ou un truc qui, Ou un Raynor qui deal énormément en auto-attaque Pourquoi pas, mais Pas de dive contre Tassadar, c'est que l'ennemi a très Très très très mal euh, draft Et en plus de ça Même s'il n'y a pas de dive en fait, vous aurez toujours besoin D'un palier défensif. Niveau 16 Alors là on a deux giga talents Au niveau euh, 16 C'est la volonté de l'exécuteur qui est un god mode. Temps de recharge 45, 40 secondes pardon confère une charge de rayon de résonance maximale. Donc quand vous l'activez vous êtes direct à 100% de, de, de rayon de résonance. Donc vous chargez par exemple votre shield de 4 etc. même s'il n'y a personne. Une augmentation de 15% la puissance de capacité. Donc vos sorts font 15% plus mal. Euh, ce qui synergise bien sûr avec larc avec les 20 de enfin vulnérabilité magique. Et diminue le temps de recharge des capacités de base et héroïque de 25%. Donc avec larc imaginez, c'est monstrueux en fait Avec larc c'est juste monstrueux Et ça marche bien sûr avec euh, également le trou noir Cet effet reste actif tant que Rayon de Résonance est chargé au maximum Donc l'intérêt ça va être de garder votre... Euh... Alors vous pouvez avoir un CD effectif de 0 C'est à dire que ça a 40 secondes de temps de recharge Mais sur le PTR je vous l'ai montré, hein, vous avez euh, potentiellement ça, ça reste très facilement à 40 Vous pouvez en gros... Avoir toujours la volonté de l'exécuteur alors que vous avez les 40 secondes sont passées en fait Donc potentiellement même si vous perdez votre volonté de l'exécuteur Vous la récupérez instantanément euh, par vous même en fait Donc la volonté de l'exécuteur c'est monstrueux Que vous soyez, alors en arc c'est vraiment le must-have Mais même en trou noir puisque vous allez avoir plus de trou noir Le truc c'est que trou noir l'idée c'est vraiment on burst quelqu'un Donc on va essayer de le one-shot Donc la thermolence va être très intéressante Puisque rayon de choc inflige au premier héros qui le touche Un montant du dégâts supplémentaire équivalent à 8% de son maximum de points de vie 8% du maximum de points de vie, c'est beaucoup En zone, c'est beaucoup Donc sur un trou noir, ça peut faire extrêmement mal Donc s'il y, euh, y a beaucoup par exemple de corps à corps avec des pourcentages PV C'est vrai que la thermolence est très bien euh, D'un autre côté, la de l'exécuteur, c'est plus de spell Et euh, la thermolence, ce qui est intéressante, c'est surtout pour one shot Avec un trou noir et par exemple avec le Q spell au niveau 1 Niveau de du choc psychique, talent vraiment faible je trouve ça devrait augmenter les dégâts de la tempête psionique, il est beaucoup trop faible à côté des deux autres la tempête psionique inflige des dégâts 25% plus vite donc vous allez me dire bah oui ça fait des dégâts plus vite bah en fait non parce que c'est plafonné en fait la tempête psionique vous voyez si j'appuie sur Z à un moment donné elle est plafonnée vous voyez elle, a, elle arrive à 167 en fait même si je vais charger euh, au maximum mes dégâts vous voyez c'est 167 et ça se cumule pas donc là je vais monter à 167 et vous voyez, au final, bien sûr ça fera plus de dégâts, mais de toute façon ça arrive à un plafond. Donc même si vous faites des dégâts plus vite maximum, il y a un moment donné où ça sera bloqué à 167 en fait. Donc, Et ça sera très rapide. Donc... Bien sûr vous faites plus de dégâts, mais c'est pas si folichon que ça je trouve A euh, la limite si ça prolongeait la durée ou un truc comme ça Ou, ou justement ce talent là enlevait, euh, le, enfin permettait de synergiser les, les cumuls de tempête psionnique Ce serait intéressant Mais euh, c'est un peu de dégâts mais pas folichon non plus Donc je suis vraiment pas fan Enfin je veux dire, autant jouer volonté de l'exécuteur Vous aurez 15% de dégâts supplémentaires sur la tempête psionique, hein, Et ça marchera avec les deux tempêtes Il hein, a pas de. Donc bon, je suis moins fan, le choc psychique me semble beaucoup plus faible que les deux autres si vous jouez Tempête Sonique pour moi, jouer volonté de l'exécuteur Vous aurez plus de Tempête Sonic et elles feront plus mal en plus Donc pourquoi, pourquoi s'emmerder euh, Donc on va jouer volonté de l'exécuteur Et au 20, au 20 alors le 20, mesdames et messieurs, vous, bien sûr vous avez l'arconte crépusculaire qui est monstrueux. Tant que vous êtes sous arconte, si vous tapez, vous prolongez la durée de l'arconte crépusculaire. Attention, il n'y a pas de CD effectif, euh, contrairement par exemple à l'exécuteur. C'est-à-dire que quand larc se termine, vous avez eh bien, les 90 secondes de temps de recharge. Bien sûr, par contre, l'exécuteur vous permettra de récupérer plus vite votre arconte. Mais l'arconte crépusculaire, l'idée c'est de le garder indéfiniment, hein. c'est ça le, le principe de larc crépusculaire Mais larc contre crépusculaire bah, ça fait que vous êtes euh, tout le temps chargé au maximum au niveau de votre rayon Vous avez un shield euh, très facile à du coup à faire proc qui synergise avec le 4 Vous avez une vulnérabilité magique en permanence sur l'adversaire Enfin, larc contre crépusculaire c'est c'est un god mode, hein. c'est vraiment l'un des meilleurs vins du jeu hein. Donc c'est très très très très fort Avec l'ancien Tassadar je retournais des games juste avec larc contre crépusculaire Et imaginez que le nouvel arc contre fait plus mal en fait hein. Alors vous avez moins de survie mais vous faites plus mal en plus euh, à côté de ça, vous avez le don du cala si par exemple vous jouez trop noir, eh bien je vous conseille de prendre don du puisque ça confère 4% de puissance de capacité pour vous-même et chaque héros allié proche, jusqu'à un total de 20%. Votre bonus total est partagé avec tous les alliés qui ont participé. Donc vous pouvez gagner potentiellement 20% de puissance de capacité en plus sur un trou noir, sur un one-shot, en plus d'améliorer les soins de, vos, de votre soigneur par exemple, puisque c'est 20% de capacité, donc ça marche sur les soins. Ça marche sur, les, sur vos tanks qui font aussi des petits dégâts, ça marche sur vos, sur vos, sur vos, sur vos petits camarades de jeu. Vous êtes avec Vala, par exemple, elle bah a mis un multishot qui il fera 20% de dégâts supplémentaires, je pense qu'elle est contente. Donc, don du cas là, très très fort si vous jouez trop noir. Sinon, Arconte obligatoire. Si vous jouez Arconte, Arconte crépusculaire, c'est obligatoire. Et vous avez enfin la barrière de force, augmente la durée du mur de force de 0,5 secondes et sa portée de 50% et réduit son temps de recharge de 10 secondes. Donc, on passe de 21 secondes à 11 secondes, ça reste encore long. Et la barrière de force, c'est plus l'ancien 20 où vous l'aviez tout le temps. Là, ça marche pas quand même. Hein. Donc. Euh... Il mériterait un petit up je dirais la barrière de force parce que Don Ducala est très très fort Pour moi c'est soit Arc-Crimsculaire soit Don Ducala Et enfin on a le Kugel Blitz Donc l'amélioration du trou noir euh, Qui pour moi est vraiment le plus faible au niveau 20 à l'heure actuelle Je dis bien à l'heure actuelle parce que je pense qu'il va être up Chaque héros touché par le centre du trou noir génère une tempête psionique à son emplacement Donc là on se dit oh ouais ça va être god il va y avoir des tempêtes psioniques partout Elle se cumulent pas elles ne se cumule pas les tempêtes psioniques Donc vous pouvez mettre un trou noir 5 avec des tempêtes psioniques partout Ça ne se cumule pas s'il y a une tempête psionique qui est déjà en effet qui fait déjà des dégâts, vous pouvez mettre trois tempêtes psioniques au même endroit, ça servira à rien. Il y en a qu'une seule qui sera comptabilisée. Et je pense que le Google Blitz devra ajouter un passif. Et s'ils le font pas sur le 16 avec le Shop 6, ce que je comprends tout à fait, le 20 est indispensable en fait. Tu crées des tempêtes psioniques, il faut qu'elles soient cumulables. C'est ça l'intérêt. Alors peut-être pas cumulables jusqu'à 3 4 parce que ça serait trop fort, mais au moins que maintenant ça passe le, le, le, le fait de cumuler des tempêtes psioniques à 2 au moins à 2, parce que là le problème c'est que c'est pas terrible sinon, hein. c'est vraiment pas terrible. Le 16 pour moi il devrait faire un truc sur la tempête psionique potentiellement pouvoir relancer une instante ou autre, mais euh, le, le 20, le Google Blitz, il faut qu'elle soit cumulable les tempêtes psioniques, parce que sinon c'est pas intéressant en fait. Donc vraiment, si vous jouez à vous jouez à compte crébusculaire, si vous jouez pour moi, trop noir, vous jouez dans du là en fait, hein, ça, ça marche comme ça. Donc voilà, j'espère que euh, la vidéo sur Tassadar vous aura plu. Il y a plein de games de démonstration sur le PTR qui sont globalement intéressantes. C'est rare que sur le PTR, on ait des games vraiment aussi euh, pertinentes. Donc je vous invite à aller les voir. On se fait euh, plein de bisous. Globalement, le, le nouveau Tassadar est très très cool à jouer, même s'il a maintenant des, des énormes points faibles. Euh, donc vraiment, voilà, n'hésitez pas, pas à me donner euh, vos impressions sur le nouveau Tassadar. Surtout, allez voir les games PTR, parce que euh, là, on a fait tout ce qui est tips et autres tout ce qui est apprentissage du perso mais euh, pensez bien pensez bien évidemment à, euh, à regarder un petit peu les games de démo, voir un petit peu comment ça marche en temps réel voilà, euh, je veux juste, c'est vrai que j'avais oublié un truc quand même je me dis moi-même j'ai oublié quelque chose on va présenter un petit peu les guides, enfin les builds pardon, avec le build One Shot on va dire, qui est un build que j'aime beaucoup, euh, même si celui de l'Arconte je vais conseiller celui de l'Arconte, donc on va commencer par le l'Arconte en fait <rire> alors on va commencer par Psy infusion par exemple, ou charge statique, hein. les deux sont bien mais on va mettre psy infusion. Euh, le bouclier de plasma que je trouve obligatoire. Au 7 la décharge en arc qui sera plus facile pour mettre une tempête sonique. L'archonte, on va avoir au 13 la marge de l'ombre. Long... Au 16 la volonté de l'exécuteur. Et au 20 l'archonte crépusculaire. Ça c'est le build que je conseillerais puisqu'il est très défensif, très utilitaire. Vous avez du push, du PvP. Vous êtes compliqué à tomber. Vous restez très fort. Vous avez un 20. God, vous avez vraiment un niveau 20 monstrueux avec Tassadar, le 16-20 est cumulable pff, comme pas possible, votre chill 4 se cumule avec l'Archonte, vous avez 20% de vulnérabilité magique pour toute votre équipe, et en plus de ça, vous avez 15% de dégâts supplémentaires, un ultime qui revient plus vite, et des capacités de base euh, qui, revient, qui se rechargent 25% plus vite, et euh, des ultimes, donc comme j'ai dit, donc c'est très très fort. Maintenant on a un autre... Euh que j enfin, un autre build que j'aime beaucoup, c'est charge statique. Alors le 4 ne change pas, bouclier plasma, moi je ne change pas de toute façon mon 4 et mon 7. Décharge en arco 7, au distro noir. Au 13, marge de l'ombre ou oracle, ça dépend un petit peu mais la marge de l'ombre est à prioriser je pense. Je vous en ai déjà parlé avec, euh, avec les différents talents. Euh, 16, on va jouer soit thermolance, soit volonté de l'exécuteur mais j'ai un petit faible pour la thermolance dans ce build. Parce que ça permet de one shot, d'assurer vraiment un, un one shot euh, fort. Et au 20, on jouera Don cala pour à sécuriser vraiment le max dégâts sur un adversaire et vous allez faire alors là vous le voyez ça fait pas si mal que ça hein, Globalement Mais le truc c'est que euh, l'idée ça va être de faire un wombo combo Sur toute une équipe ennemie Et euh, vous êtes bien sûr dépendant du reste de votre équipe vous pas, euh, Comme je viens de vous le montrer Ça peut pas one shot un tank Mais l'idée c'est que ça va faire très très mal à toute une équipe Et par contre les carry et les supports Eux s'ils prennent ça Ils sont détruits hein, Ils sont détruits Donc voilà l'intérêt euh, de, de ce build Ensuite on a un build d'auto-attaque Mais que je trouve nul à chier Enfin sans déconner le build d'auto-attaque pour moi ça marchera potentiellement à bailo mais plus vous allez monter plus vous allez vous faire fracturer Alors peut-être que certains vont pas vouloir focus Tassadar parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude de focus Tassadar Parce qu'avant le Tassadar faisait euh, voilà vous pouviez le tuer pendant 30 secondes mais il fallait lui forcer le E euh, Donc peut-être que certains sont encore en mode bah on va pas tuer Tassadar Non Tassadar c'est vraiment une cible ultra facile maintenant à attraper Donc euh, l'amulette Kaidarin avec euh, potentiellement O4 bouclier Plasma au 7 la décharge en arc au 10 bah, du coup larc compte même si ça marche pas avec le niveau 1 donc ça c'est moyen au 13 euh, bah c'est vrai qu'on aurait envie de jouer rétroaction mais l'oracle quasiment indispensable et du coup vous avez pas la marche de l'ombre donc vous êtes encore plus fragile au 13 bien comme vous voulez jouer auto-attaque vous allez plutôt euh, jouer euh, sur le Soit, soit sur la rayon, le rayon de résonance, mais plutôt le rayon de résonance hein, pour le coup Et au 20, bah, vous êtes là en mode bon, bah, contre crépusculaire ou pas, bah ouais arconte crépusculaire C'est pas terrible, hein. c'est quand même pas terrible Vous avez bien pas aussi. grand chose dans ce build et en plus de ça, ça vous force à ne pas bouger comme un demeuré Donc euh, c'est vraiment, vraiment pas terrible quoi C'est un build, build contre tempête pionique en moins bien Et c'est pas ça fait pas de burst et ça vous force à pas bouger donc... Euh je déconseille, je déconseille énormément Donc voilà pour ce qui est euh, du guide Sadar, je vous fais plein de bisous euh, J'espère ne pas avoir été euh, trop brouillon sur certains points Parce que je voulais évoquer le maximum de choses euh, N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires Si jamais il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été assez clair euh, Je vous fais plein de bisous Je vous dis à bientôt pour de prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker Bien sûr, à euh, aller voir Les commentaires où il y aura aussi les, la, la miniature, les miniatures et autres Où vous allez retrouver potentiellement euh, Les autres games sur le PTR que j'ai évoqué Donc plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus Et n'oubliez pas de liker, la vidéo partager, vous abonner, suivre les réseaux sociaux, aller sur le site. Tout ça sera dans la description. Voilà. Bisous. Arthas, arrête de taper des tours, t'es pas gentil. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir